Nous étions à l'aéroport de Nice et on attendait les Léris, c'est-à-dire Zette Léris et Michel Léris. Alors, on était, était venu en voiture évidemment les chercher et on attendait à l'aéroport et il n'était pas habillé. Donc vous le voyez sur la photographie que j'ai en face de moi, il recommence à mettre des chaussettes euh, parce que sinon il serait venu nu pieds alors on est en pleine conversation là-dessus, mais vous voyez comme des gens qui, ça marche tout seul et puis je crois qu'ils m'aimaient bien euh, je sais pas